les sujets d'études qui se prêtent à une démarche d'investigation, j'ai choisi de mettre en œuvre des affiches qui symbolisent les quatre étapes principales de la démarche d'investigation. La première affiche évoque le questionnement, et nous l'avons intitulé « On se demande ». La deuxième affiche évoque les hypothèses, on l'a intitulé « On pense ». La troisième affiche symbolise les essais, les expériences qu'on met en place pour tester les hypothèses, donc on l'a intitulé On essaie. Et enfin, quand on tire des conclusions, qu'on a compris quelque chose, on l'écrit sur une affiche qui s'intitule On sait. De quoi est-ce qu'on a parlé Des aimants. On a parlé des aimants, c'est vrai Et on a fait des affiches. Donc on va un petit peu expliquer pourquoi on a fait des affiches. Qu'est-ce qu'il y a sur ces affiches Qu'est-ce que j'avais apporté Des poissons. J'avais apporté des poissons. Quoi d'autre dessous les poissons avais caché des... des objets exactement sous les poissons j'avais caché des objets on ne savait pas ce qu'il y avait il y avait des choses qui attiraient puis des choses qui attiraient pas ah oui qu'est-ce qu'on en a fait de ces poissons qu'est-ce que j'avais apporté aussi pour les pêcher des cannes à pêche une canne à pêche et qu'y avait-il au bout de cette canne à pêche un aimant ah oui il y avait un aimant et dans... Parmi tous ces petits poissons qui étaient au départ tout mélangés, quand vous les avez pêchés, qu'est-ce qui s'est passé Il y en avait qui se pêchaient, il y en avait d'autres qui se pêchaient pas. Exactement, c'est pour ça que par terre, on avait fait deux tas. Un tas de poissons qu'on avait pu pêcher et un tas de poissons qu'on n'avait pas pu pêcher. Et voilà les photos que j'avais prises quand on avait fait ce travail. Vous m'aviez dit d'écrire cette question. Pourquoi il y a des poissons pas pêchés et des poissons qui se pêchent Alors à et ce moment-là, je vous avais donné une petite boîte. On est allé poser les objets. Oui, parmi tous les petits objets qui étaient cachés sous les poissons, lesquels vous pensiez que l'aimant allait attirer Lesquels vous pensiez que l'aimant n'allait pas attirer Il y avait une colonne, je pense, que l'aimant attire. Je pense que l'aimant n'attire pas et si on ne savait pas, on pouvait mettre l'objet dans cette colonne. Quand tous les enfants ont fait ça, moi j'ai pris les feuilles où vous aviez collé les photos, pareil que dans la boîte, on a collé des petites flèches pour chaque objet. Quand on était d'accord, on collait deux petites flèches qui allaient dans le même sens et pour les objets où vous n'étiez pas d'accord, on a collé des flèches qui se rentrent dedans pour montrer qu'on n'était pas d'accord. Je vous ai donné à chacun un aimant et vous avez pris les objets de la boîte, on pense. Vous les avez essayés, chacun à leur tour. Et cette fois-ci, vous les avez posés sur le carton, on essaie. Et vous vous êtes rendu compte à ce moment-là qu'il y avait des objets que vous aviez mis dans la colonne. Je pense que l'aimant l'attire. Et quand vous avez essayé, vous avez vu que finalement, il n'était pas attiré. Il fallait le changer de colonne. Et alors là est-ce que vous saviez pourquoi Comment on a fait pour savoir Parce que tu avais regardé dans le livre. Exactement. Moi, je vous ai expliqué que moi aussi, même si je suis une maîtresse, je ne sais pas tout. Et quand je ne sais pas quelque chose, tu je, dans je regarde livre. dans un livre. Et ah. j'ai lu dans mon livre, l'aimant attire le fer, mais l'aimant n'attire pas les autres métaux. Voilà ce que j'ai lu dans mon livre et que je vous ai expliqué. bien maintenant, comme on a compris, on sait, on sait quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire On doit l'écrire sur la dernière affiche. Il y a... des... poissons... avec... quelques... Attends, j'écris. Quelque chose. En fer. En... Faire. Et, et, et, ils se pêchent. et ils se pêchent, ça veut dire qu'ils sont attirés. Oui, d'accord. On va relire ce qu'on a écrit. Il y a des poissons avec quelque chose en fer et ils sont attirés. C'est un autre trait pour parler des autres. D'autres poissons ne se pêchent pas. Ne Parce que... Il y a, alors on dit il n'y a, a, a pas de... Faire. Plus qu'une chose. Maintenant on a compris ce qu'il y avait sous les poissons. Ah oh, ouais c'est bien ce que tu dis ça, c'est des sciences ce qu'on fait, tu as bien raison. Et les sciences, et les sciences c'est vivant, des fois où c'est pas vivant. Bon, là-bas c'est où c'est pas vivant et là-bas, les animaux c'est pas vivant. Quand on parle des aimants, est-ce qu'il s'agit de choses vivantes non. non. Et vous, pour ne pas oublier, souvent qu'est-ce que je vous donne moi Tu nous donnes. Je une... peux pas vous donner une... les affiches. Une... Oui. Marie, tu nous donnes une feuille, on doit refaire on doit, on doit dans l'ordre. Donc en haut des affiches qui parlait des aimants, on a écrit et fait des petits signes. Donc là, je vous demande de les découper et de les coller en haut de chaque colonne dans l'ordre. On les place dans l'ordre. Dans cette classe de grande section est montré comment il est possible d'amener les élèves à identifier les différentes étapes de la démarche d'investigation à travers la réalisation d'un cahier d'expérience. Alors placez tu as installé Oui. Est-ce que c'est bien dans l'ordre C'est comme ça qu'on a fait sur les affiches les trois, je peux coller. Oui. D'accord. Alors, est-ce que c'est bien dans l'ordre D'accord. Alors, j'aimerais que vous les colliez bien en haut, parce qu'ensuite, on aura d'autres choses à coller en dessous. Et moi, c'est bon. Oui. Alors, pour l'instant, vous avez installé et collé ce qui se trouve en haut des affiches et ce qui se trouve en haut de toutes. Les affiches qu'on fait sur ce modèle là en science quel autre travail on avait les mêmes choses en haut des affiches euh, les, sab les... les sabliers le, le jus de raisin. comment faire du jus de raisin alors maintenant oui. qu'on a installé et collé ce qui se trouve en haut des affiches les donner oui. ce qu'on oui. a écrit Pardon. ce qu'on a collé ce qu'on a dessiné ce qu on a fait. sur les affiches donc, il va y avoir à découper quatre choses. Elles sont pour l'instant sur cette feuille. Pour vous aider, je vous ai montré au tableau comment les découper. Parce que quelquefois, il y a deux choses qui vont ensemble. Ensuite, il faudra bien regarder et réfléchir pour trouver sur quelle affiche se trouvait chaque chose regarder les écritures, les photos, les dessins et ensuite être capable de m'expliquer. On découpe, on <rire> place... De... Anaïs, je te je les je ai, découpées. ai découpées, regarde là. On découpe tout et puis ensuite si tu as un problème je peux te lire ce qui est écrit dessus. Moi, dans tes, le haut de tes affiches là, est-ce que tout va bien? Tu sais ce que tu as fait? Tu les as mises dans l'ordre, mais tu t'es trompé de sens parce que tu as commencé ton travail à droite. Et il faut le commencer à gauche, comme tu es gauchère. Quelquefois, tu te trompes. Alors, tu veux que je te lise ce qui est écrit dessus? Il y a des poissons avec quelque chose en fer et ils sont attirés. D'autres poissons ne se pêchent pas parce qu'il n'y a pas de fer. Est-ce qu'on a écrit ça quand on essayait non. Quand est-ce qu'on a écrit ça On a écrit ça là. Quand on a pensé Alors, qu'est-ce qui s'est passé là bah, Qu'est-ce que tu vois on a, sur cette photo On a... On a... T'as fait les traits et on n'était pas d'accord. T'as mis des flèches et qu'on était d'accord, mais... T'as mis encore, des flèches pas collées, à côté, il y en avait un, il y en avait qui se fonceraient dedans. À quel moment Comme. Il y avait des objets pour lesquels vous étiez d'accord, pas d'accord, c'est quand on sait Euh non, oui. À la fin, tout à oui. la fin, on n'y va encore pas d'accord Non. Non, non? Celui-là, tu m'as dit qu'il était quand on essaie, donc on va le laisser. Ça va peut-être ici. Ça va peut-être ici. Tu vas coller, tu vas aller vérifier sur les affiches si c'est bien comme sur ta feuille. Attends, je parle à Naïs. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Ophélie, sur cette photo Elle est en train d'essayer. Elle est en train d'essayer, oui, elle a son aimant dans la main. Là, Ophélie, regarde, on va les enlever, tu réfléchis. Ophélie a un aimant dans sa main. Tu m'as dit parce qu'elle essaie. Alors, à quel endroit ça doit se placer D'accord, tu peux coller. Tout en haut, qu'est-ce qu'on va écrire Des aimants. Des aimants, il y a combien de mots Des... C'est bon, Deux. Deux. Deux mots. Alors, oh, nous, l'écrit moyenné. Quelqu'un m'a piqué ma gomme. Je mets oh. oh. où mon <coughs> travail Vous allez laisser sécher sur la table.